Dans cette vidéo, nous allons voir trois erreurs de débutants à éviter quand votre investissement crypto ne se passe pas comme prévu. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que si je parle des crypto-monnaie, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin pour ne plus répéter ces erreurs. L'erreur numéro 1 à absolument éviter. L'achat et la vente de panique. La panique n'est jamais une bonne chose pour l'investisseur. En effet, la panique, qui est une réaction à une menace existante, se caractérise par un fort sentiment de froid et d'anxiété. Lorsque cela se produit, nous sommes susceptibles de perdre le contrôle et de porter des jugements rapides qui défient la logique et le bon sens. En matière de trading et d'investissement, le terme « vente de panique » décrit l'action d'un large sell-off motivé par la peur de perdre. Le problème, c'est que souvent, techniquement infondé, basé sur des rumeurs ou le comportement des autres, alors que toute décision d'achat ou de vente doit s'appuyer sur un plan bien élaboré à l'avance. L'erreur numéro 2 a absolument éviter. L'OVA Trading L'OVA Trading a également beaucoup à voir avec une mauvaise gestion des émotions. Les transactions excessives sont généralement dues à divers facteurs, notamment la déception d'avoir raté une opportunité, un fort désir de rattraper des pertes. Et durant les moments où le marché est calme et que les cours fluctuent peu, les investisseurs ont tendance à se transformer en traders. Si ce n'est que pour rester actifs sur les marchés crypto, ce n'est jamais une bonne idée. L'erreur numéro 3 a absolument éviter essayer d'acheter le bottom. De nombreuses personnes ont cru que le pire était à venir lors de l'effondrement du bitcoin dû à la COVID en mars 2020 lorsque le Bitcoin est tombé en dessous de 4 000 Cependant, le Bitcoin a entamé sa folle course haussière à partir de ce creux, atteignant 69 000 un an plus tard. Le fait est que personne ne peut prédire la direction que prendra le marché. Face à l'incertitude, la stratégie du dollar cost average (DCA) est donc l'une des meilleures méthodes que vous pouvez utiliser si vous n'êtes pas un trader expérimenté. C'est encore mieux si vous appliquez cette méthode en beer maquette. Le concept consiste à diviser la somme totale que vous souhaitez investir en plus petits montants que vous investissez ensuite régulièrement par exemple une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois en obtenant un prix moyen sur l'ensemble des achats.